Si, Essaye, euh, t'essayes les trois tours là, l'escalade. Ouais, ouais, ok. Ouais. Il y a des départs de partout. Euh... excel pour faire un papier c'est splendide. Hein. Si un si, ours c'est que nous ne des lapins. On live. Regardez, il va se casser la gueule. Oh On live. Tu te sens super puissant chauffant Ouais bah ouais, ouais, un peu comme tous les jours. <rire> J'ai tenu d'arrêter la vidéo, là je suis Jean-Pierre en solo parce que hein, Jean-Pierre